jamais parti aussi tard il est 19h40 et presque 20 h ouais. donc voilà petit départ euh, donc pour aller défier nos amis euh, René euh, au rock and solex donc euh, situé à 800, 800 km d'ici déjà voilà. le premier but c'est de sortir de lyon Ça serait ouais, pas mal. et trouver un hébergement assez rapidement <rire> c'est parti bonjour monsieur on va en direction euh, de l'ouest euh... euh... Merci ah, les gars, c'est à la pas Exactement, ça c'est beau. Et voilà, le soleil est désormais couché. Et il est vraiment couché, il est du coup à notre montre presque 21h. Et est on est ça. sur une heure d'autoroute, quoi. C'est ça qu'on aime. Serein quoi. Et là, on sort, de, on sort de la zone de confort. C'est ça, c'est ça qui est bon. On est conclu, on a déjà deux covoitureurs à ah, l'arrière, désolé. Ah mais les <rire> ont... mieux que des ah, mais ils ont non, payé. Hein. Et oui, ils ont payé, ouais. <rire> On peut rien faire. Mmh. C'est quoi Quentin Ça a un goût de premier don. De bons premiers dons. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Merci Arnaud d'être venu prendre Et donc nous sommes en route en direction de la fameuse commune d'Amion. Et voilà, livré à nous-mêmes, à Amion. Yeah J'ai jamais fait de hoverboard, c'est possible de... C'est vachement dur, tu, en vrai tu vas te casser la gueule hein Mais non, non vous avance oh <rire> Vas-y, viens, viens, viens Les réactions sont chauds, les réactions sont chauds La, la, chaud, la, la, chaud. la terrain est lourd, là c'est chaud, euh, on fait ce qu'on peut hein Oh là je tourne ouais. Donc là on est en route avec euh, Lulu et Jessie euh, qui apparemment aurait un plan pour nous héberger, enfin un plan. Euh, des gens qui pourraient un potentiellement. C'est pas un plan. <rire> non, mais une idée quoi. Donc voilà, donc ouais. on espère que ça va marcher. Hein. On, va... on voyage avec euh, mon ami Thomas. On va jusqu'à Rennes euh, en stop oui. et on voyage sans argent. Et du coup le soir, on cherche un hébergement chez l'habitant. Euh, on prend pas beaucoup de place. On est là pour aussi aider si vous avez des... genre du jardin à faire sur des choses. On a le temps. Pour, pas ce pas, quoi. Soir. pour ce soir, ouais, c'est possible. Et le soir, en échange de services, on demande l'hospitalité aux gens. Oui, une ah, désolé. Euh, hum, c'est difficile. T'as pas un petit ou un endroit où il habite Oh, okay, gars, il y a un matelas. pire si a... on fait ça. Il, il, il était, ça, était pas là tout à l'heure, c'est un signe du de destin. C'est là où on va, on va se On, va... on, on est soir. deux voyageurs avec Thomas. Et euh... On va guider jusqu'à vous pour... Euh, on cherche l'hospitalité ce soir. On voyage jusqu'à Rennes en autostop. sans ça, voilà. Alors oh Ah, d'où le matelas... Euh... Ouais, d'où le matelas dehors. <rire> Exactement. Et il n'y a pas un petit, un petit bout euh, de, de place qui resterait pour nous euh, On ne veut pas s'imposer oui. Merci, Merci, Merci beaucoup. À tout de suite. Ça vite. vient voilà, une <rire> dernière fois. Voilà, il servait <rire> Ouais, on met euh, des, des œufs de mécanique. C'est vrai oui. Ah trop cool C'est les œufs frais, ça c'est pas des industriels, ça yes. c'est vraiment, euh, ça c'est euh, mécane à moi. Et t'as pas de vacances là Non, enfin, bah non, non, non, non, la restauration euh, des vacances, c'est l'été. Moi je les prends, ça ah va ouais. plus calme parce que Et ouais, bon. les gens partent, euh, voilà. ouais. la vaisselle en échange d'un repas. Il a bien bien. Comme à la maison. <rire> Overboard et Ludwig. Et Super, ouais, nickel. Comme ça ouais, c'est le truc sympa Exactement, que j'en gens... décoration euh, euh, euh, voilà On va expérimenter l'entrée d'entre hébergeurs, à savoir qu'on va proposer à toutes les personnes qui vont nous héberger de nous donner quelque chose qu'on ne gardera pas mais qu'on va ensuite refiler à la personne qui nous hébergera le jour d'après histoire de voilà créer un petit cercle vertueux de C'est neutre et euh, ceci parce est est ouais. que c'est pas le poussière Yes 9h on sort de à moi après ah, ouais, une petite soirée tout à fait charmante avec Sandrine et Patrick, et Patrick. Sandrine qu'on a du coup euh, sans faire exprès sans le vouloir réveiller puisqu'on est arrivé un peu tard il était 22h Sandrine qui nous a accueilli les bras ouverts malgré la fatigue et, euh, et la, la tenue euh, bah, un petit peu euh, de, quoi. <rire> de nuit quoi A <rire> nous de trouver l'hébergement plus tôt ce soir ouais, bah. grave, pas, en même temps on ne partira pas à 19h30 ouais c'est ça Et là en cheminement avec le top il est beau, il est cher. Ça marche pas. Pas de position, bol, c'est exact Pas de bol. Après une minute sans succès, on pousse on son sac pour garder son dos en bonne santé, en bonne santé et en bonne condition. Euh, messieurs dames, nous allons en direction de l'autoroute. Bah Super, merci beaucoup. Une chance sur deux. <rire> le mec tourne avec moi. Les, les galères aussi du stop. Hein, ça fait une heure qu'on est sur le bord de l'autoroute, que les gens sont ouais. Voilà, les gens ne s'arrêtent pas trop, donc euh, bon, on garde la pêche. Hein. Mais euh, voilà, c'est pas toujours tout rose hein, le stop. Hein. On croirait quand on nous voit sourire, euh, faire des bisous à tout le monde et des câlins, mais... <rires> on est bloqué à Clermont Et là, on est bloqué, hein est Ça, tu participes pas Ah oui, d'accord, mais on voilà. se voit pas en fait Oulala. Voilà, là, c'est bien yeah, hein, C'est trop cool avec Patricia et t es t es Anaïs. Anaïs Vous <rire> allez où Vous allez où Oh bah, bon je suis Anaïs, licence... Euh, De <rire> Et... Mais où t'as eu l'accent comme ça, ouais, ouais, ouais, J'ai été russe dans une autre J'ai ah, <rire> un truc qui me plaît, et au début, je me suis dit je vais faire ça un an, deux ans, et en fait, j'étais tellement à fond, tu vois, j'avais pas de pression, je me disais pas, je vais avoir des bonnes notes, je voulais juste m'éclater. Finalement, je suis allé jusqu'au bout de la licence, j'ai même la mention, tu vois. Comme... Bravo ouais, T'as fait, fait ce qui me plaisait, quoi. Ouais, je fais ce qui me plaisait, ouais. Il y a Les gens qui, qui, qui nous conduisent, euh, nous offrent gentiment un petit sandwich sur l'air de, de repos. Notre premier don, nom... Un gros gros don, on est nourri par... Euh, par Vannesfils, par, par Soudébaux sou ouais. alors, alors Thomas, cette ah. première expérience de conduite... Euh, bah, très, euh, très, très appréciable as conduite. Si Tu n'as jamais conduit si je me rappelle bien, c'est bien d'avoir c'est la première fois que je conduis Et Donc, temps ça temps. se passe plutôt bien hein, pour l'instant Très que que tu es confiant Très confiant Thomas Très, C'est le premier step, que tu as conduit Eh ben écoute, la voiture était de bonne qualité Les passagers étaient ma foi fort agréables Voilà et ouais c'était du bien de sortir un peu ah, ah, ah, les graveurs Bon on craque, on va à l'hôtel mec hein Ouais, première classe Petite session poubelle Voilà visiter les châteaux de la Loire. mais ouais grave on est en pleine euh, bah on, est, on est dans le coin je crois là ouais on est dans le coin on va essayer de trouver euh... un petit château histoire de comment on dit de bourlinguer de festoyer <rire> et <dormir> <rire> Yo-yo, yeah, oh en yeah, gens. nous clémandons pour festoyer dans un castel vous non plus c'est le premier château qu'on nous a conseillé on va aller on voir ce que ça donne. On est à Chiméry. Bonjour Madame. Alors avant d'arriver à Rennes, on avait un petit rêve qu'on voulait réaliser. C'est celui de, de visiter et peut-être réussir à dormir dans un château de la Loire. Ah non, c'est faire accès, un petit dortoir euh, ah. au-dessus des médiums. Ah, c'est vrai Ah mais... oh, oui <rire> oh, c'est bon ça C'est cool oh, Incroyable, trop bien Premier château, euh, euh, premier essai et premier but quoi. Bingo Ça score direct. C'est Cécile. Qui est juste derrière nous. Euh, en fait a accepté immédiatement l'hospitalité qu'on lui a demandé. Et, en fait elle a, elle a récupéré ce château de la famille de Alain Souchon. On était le propriétaire et euh, qui était à l'époque complètement euh, en ruine. Et en fait avec son mari ils ont tout, euh, tout, re tout retapé. Effectivement quand on arrive ici, euh, on voit qu'il y a un charme fou. Tout temps en fait qu'il y a 30 ans ça n'avait rien de voir En fait il n'y a rien de. <rire> <rire> euh, ouais sur les bras ouais un peu d'or C'est bon pour la circulation hein ouais. Youhou ouais, c'est pas ce qu'on va toujours dit en tout cas. Ah ouais. Je suis pas allé vérifier l'information, je t'avoue. Ah bah voilà, ça fait euh, maintenant euh, presque 3 heures qu'on qu est au boulot et euh, on peut dire qu'on est avec fierté qu'on a quand même bien avancé dans la dans la dans le nettoyage du mur de, du fameux château de de comment Cheminis Chémérie. De Chéméry. <rire> euh, puisque du coup on a réussi à, à retirer le, le lierre de toute la façade. Euh, toute la façade, d'une bonne partie de la façade euh, nord du château et on est sur un superbe cadre puisque là le soleil est en train de peu à peu descendre et c'est ma foi, plutôt fort plaisant. Ouais, ça mètres, ouais, ah ouais, ça. Assez incroyable. et En Guadeloupe il y a eu une tornade énorme et lui toutes ses éoliennes ont tenu parce qu'il les avait montées sur un, un, mmh. un ressort la solution c'est la décroissance, mais il n'y a aucun. Tous les partis politiques font pour rien. Et toi comment t'as fait pour dire oui tout de suite en fait C'est quoi C'est l'habitude de voir un des marcheurs, juste ouvert sur l'esprit, d'habiter que. Donc ça vient de Amion, Amiens. Ouais, c'est une petite bougie qui est en plein déménagement en plus, une petite bougie que tu mettras dans la chambre baltéquin, ça passerait bien. Et donc vous avez le droit de réfléchir et un petit cadeau que vous transportez pour les conflit. <rire> Petite balade nocturne avant d'aller se coucher et euh, d'attaquer demain par euh, une voiture déjà au euh, préalable euh, réservée exactement puisque, euh, notre, axel euh, notre route axel nous, nous transporte jusqu'à Tours. tout va bien quoi on a trouvé notre logement à, à 15h on a nourriture on se croirait pour euh, voyager nous quoi <rire> référence des propos non mais c'est hein. le lien dans la description <rire> <Yes>. <rire> et on, est, on est vraiment corporate Bienvenue dans. Qui aura l'oreiller Ce soir nous proposons comme menu une pierre, une feuille et un ciseau. Tout va se jouer en un coup. Pierre, feuille, ciseau et un ciseau. On montre notre team. Pierre, feuille, et ciseau. ciseau. Ah